Bonjour, ça va Ça va. pas Non malheureusement. Malheureusement non je peux parler avec vous Ça vous dérange pas Ah il commence à faire froid aujourd'hui hein. Enfin ça commence à faire froid là. L'hiver qui t'approche et tout. 20 centimes. 20 centimes et c'est centimes en bas. 20 centimes en quelques de 5, de 2, de 20 Toute la journée Ouais. Ça vous dérange pas si je demande Ça fait combien de temps que vous êtes déf 27 ans. 27 ans quand même. Je vais vous donner quelque chose. Des 40, 50. J'espère que vous allez vous en sortir. J'espère hein. aussi. Et. Euh, un jour. Hein. Faut pas perdre l'espoir. Hein. Ah bah non, ça je le perds pas. Non. Faut, Faut toujours garder les épaules hautes. Je me raccroche de la tête. n'ai pas le choix. Hein. Ah, vous avez raison. Hein. Passez une bonne journée. Ah, merci et... et bon courage. Hein. Depuis avant, il vient de rentrer. Il vient de rentrer dans Deli Food. Là, il est rentré dans Carrefour, Carrefour City. Est-ce que, est qu'il a pris, il a pas pris la nourriture quand il est rentré dans les Food Non, il a fait quoi Il est rentré à café. Ah, café. Là, il est rentré dans Carrefour City. On va voir ce qu'il va faire. Ah, le pauvre, il doit avoir faim. C'est normal. Je dois acheter à, la... à manger. Ah ouais. Il a acheté quoi Il a acheté bouteilles des bouteille d'eau. Un sachet. Ah ouais. Jure, wesh, il a acheté des baguettes. Oh, je suis choqué, les gars. Non, il redonne aux STF, frère. C'était pour ça. C'est pour ça qu'il a acheté des baguettes. Ouais, et... ouais, ouais, ouais, ouais, attends, attends, mais demande comme ça, il ne te voit pas. C'est pour ça qu'il a acheté tout ça. Oh, Là, il est rentré dans le normal. J'ai dit juste avant, si je reçois l'argent, si je, moi je reçois 100 euros, frère, je vais tout pour moi. Pas pour, pour les STF et tout. Alors que lui, il a acheté de la nourriture, il s'en duche, t'as vu une Bouteille d'eau, il redonne aux esthés, frère. Je te jure. Imaginez, les gars, vous, quelqu'un vient vous donner 100 euros, vous aurez fait quoi Vous aurez partagé avec quelqu'un d'autre Dites-moi dans les commentaires. Même si vous... Dites-vous, vous avez faim toute la journée, il est là depuis 8 heures, il m'a dit. Ça fait 27 ans, il est dehors, frère. Depuis 8 heures, il était là, là qu -qu -qu -qu il que gagné 30 centimes, frère. Imaginez, vous avez faim, un gars vous donne 100 euros, vous aurez fait quoi Dites-moi dans les commentaires, les gars. Ah, il prend du temps, hein mon expérience sociale pour voir ce que vous, comment vous allez réagir quand on vous donne 100 euros du coup euh, ça vous dérange pas, si, ouais, si pas c'est hein. franchement j'ai vu que vous êtes allé dans le magasin vous avez acheté des trucs c'était quoi vous avez acheté les jambons de d'inde des, au départ des sandwichs et après j'ai acheté des baguettes et jambon d'inde ah ouais franchement les, les des gens comme vous c'est vraiment rare hein. bah je sais je... mais une fois on m'avait donné 400 euros j'ai donné la moitié aux autres asier. non c'est vrai ah ouais. J'espère euh, la prochaine ouais, fois je peux redonner plus que plus sur, que 400. Sur TikTok il y avait une y a une vidéo de moi que je suis en train j'aide ai un aveugle à ramasser des sous. Ouais c'était moi mais c'était moi ouais c'était moi j'allais en plus j'allais vous dire là juste avant quand on aurait fini tout ça et euh, franchement qui j'aurais jamais pensé que vous alliez partager comme bah, ça si, avec. moi euh... il si, y a pas de problème moi j'ai. Du tu t'en as aidé tu peux demander il me connaît depuis longtemps hein, et j'ai pu te aider Ouais j'ai vu j'ai vu juste avant mais et les vrai, plupart je... des gens que vous avez donnés, vous les connaissez. Hein ouais. Sauf ouais. bah, euh, c'est de la Grand rue oui. C'est de la Grand Rue, oui, je ne les connais pas, mais la, la dame roumaine au départ oui. Et euh, eux, je les connais oui. Ah ouais. Bon, la plupart des gens, je les connais. De toute façon, ça fait 27 ans que je suis dehors. Donc, ouais, euh... ouais j'ai dit 27 ans. Euh, voilà, on m'a ouais. dit. Ouais. Franchement, ça fait plaisir euh, pour voir des gens comme vous. Hein. Bah, je sais, malgré que je... euh, vous êtes dehors, euh, tout ça. Voilà. Vous êtes quand même euh, bah oui, prêt ça, à il aider, aider. Il faut aider, même faut. si on est dans les galères. Mais vous inquiétez pas, pas, tout ce que vous avez fait aujourd'hui, ça va vous revenir, d'une bonne manière. Peu importe que ça me revienne ou pas, hein. je sais que c'est pas pour moi que je fais. Ouais, eux. je sais, je sais que c'est pas pour, pour que pour que les gens vous redonnent que vous avez fait ça. Je sais, voilà. c'est par, par, par le cœur. Voilà. Bah, comme pour aider les gens, il y a beaucoup de personnes que j'ai aidées et je continuerai à les aider hein, tant que je peux. Hein. Ça, c'est si Je reste à la rue, c'est parce que justement, j'ai pas envie qu'un gamin soit à ma place. Hein. Hein, ça me fait chier de, de me dire, voilà, je m'en vais de la rue, et de voir un gamin qui se met à ma place, ouais, hein, parce que l'état veut qu'il y ait des, autant de personnes à la rue. Ouais, ça Alors, je, dois pas te rejeter, hein. et, je peux vous faire un câlin, ça vous dérange oui, pas, pas J'espère que vous allez vous en, vous en sortir. Hein. Bah, euh... aussi, un jour ou l'autre. Hein. Ouais. Et, et passez une pas. bonne journée. Vous ouais. êtes toujours, vous serez toujours là-bas où vous êtes euh, ouais, d'habitude oui, Les après-midi, la plupart du temps, je suis là-bas. Ok, ça marche. Bon. Ouais. Euh... Bonjour, Nair. merci, merci hein. ma... au revoir, merci, merci aussi. Oh. Malheureusement les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Moi, ça m'a vraiment choqué. Jusqu'à ce moment-là, je suis choqué, j'aurais jamais cru qu'il allait faire ça, ce qu'il a fait dans la vidéo. Si vous avez aimé les gars, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire pour le référencement, n'importe quel et tout, ce que vous avez pensé de la vidéo. Et sur ce les gars, n'oubliez pas, tout ça, c'était grâce à vous. À bientôt.